Ça va Tu maîtrises Pas d'accès de colère incontrôlable Non Juste une colère normale et légitime Tu reprends bien l'aspect de Jen pendant ton sommeil C'était indispensable, la camp de brume. Désolé, j'ai pas pu résister. Il va te falloir plusieurs années pour apprendre à maîtriser tout ce que ça implique. Yes oui Ouais C'est qui, ton meilleur ami L'équipe. Lelastan. C'est Lelastan, ton meilleur ami. Être un Hulk exige un certain sens de l'équilibre. Tu as encore tellement à apprendre. Ouais bon, tu vois bien que j'ai réussi tous les tests. Écoute, si tu veux retourner à ta vie d'avocat, je respecte ton choix. Il le pense pas. De plus en plus de super-humains apparaissent un peu partout. Nous avons créé un service spécialement pour eux et je veux que Miss Hulk en soit la représentante. Jennifer Waters. Namasté J'ai un sérieux conflit d'intérêts. Cet homme a tenté de tuer mon cousin Bruce. Oui, je connais l'affaire. Oh. Les gens s'intéressent à moi uniquement parce que je représente Emile Blonsky. Non, ils s'intéressent vraiment à toi parce qu'ils disent Waouh, le tome, cette fille oh. Allez, fais ton truc, c'est pas vrai, je l'aimais tellement, c'est ailleurs J'en suis pas très fière. Mademoiselle Walters, nous répondons à un plus grand pouvoir. Notre univers est au bord du précipice. Je suis avocate. Je dois me conformer aux livres. Mmh. au livre. Au livre des Vichanti. Non, au livre de droit américain, à la loi quoi. Que ça te plaise ou non, tu es désormais une super-héroïne. C'est quand vous voulez. Vous vous de la copine que vous aviez au lycée Celle qui était bien plus cool que vous Super canon Celle qui attirait tous les regards Salut Je crois que je suis jaloux, c'est ça que je ressens, de la jalousie